Aujourd'hui c'est une journée euh, bah, très importante et euh, bah, je tiens d'abord à vous remercier euh, pour avoir répondu présent à, à, à notre appel. Donc, euh, nous sommes très touchés et euh, la journée d'aujourd'hui va vraiment être très utile pour simplifier la vie des personnes à mobilité réduite euh, de Strasbourg et euh, toutes celles qui voudront se rendre à Strasbourg. Moi c'est Julie d'Unicité et puis je suis volontaire pendant neuf mois. Alors moi je m'appelle Alice et je suis au Pionnier à euh, Chiligayme et c'est les scouts. Bah, moi c'est Majdoline, bah, je suis aussi scout, c'est pareil qu'Alice, je suis là pour aider et je suis volontaire. Donc euh, Souria du service civil, volontaire pendant neuf mois. Donc en fait moi je veux agir pour la communication hein, et l'intégration de toutes les personnes au sein de la société. Ouais un très bon accueil, la personne joue le jeu et essaye de trouver des possibilités. En l'occurrence là pour les toilettes impossible chez eux étant donné euh, la vieillesse du bâtiment. Donc ils ont trouvé la solution. Ils ont un partenariat 2 BC avec le restaurant d'à côté qu'on va aller visiter. Voilà. Avec euh, le crocodile au niveau euh... oui. ouais. sanitaire, c'est mieux le mot. Donc là, vous <rire> essayez de prendre vos mais on confirme si vous en dit il y a deux minutes. Ouais. Ouais. Non, non, cas. pas du tout. C'était en fait, euh, c'est vraiment pour faire le. Non, c'est euh, ah, vraiment ça. ça. D'accord. Ça va très bien. Voilà. Et ben, on a toutes les questions. Et on espère vous voir bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Je au revoir. Un numéro de téléphone pour 20303. Super. Merci. Au revoir. Au, revoir. au revoir. Bonne journée. Voilà la gueule. explique Bon, vous êtes très bien accessible à foyer. Là, vous avez un... jour. 10 sur 10. Là déjà, alors c'est la porte qui compte, si c'est de plein pied ou pas. Les produits sont-ils accessibles au moins à la vue voilà. Terrible. Ah oui, carrément. Là, on est vraiment bien accueillis. Hein. Mais, Mais un, un aussi. Douce euh... sur l'accueil. C'est quoi ce type d'initiative Écoutez, je trouve ça sens. très bien. J'en avais entendu parler à, à Paris. Mm -hmm. euh, enfin, je ne sais pas si c'est la même, euh, oui, la même initiative. Et, et ouais, c'est bien parce que très souvent, les gens. Enfin, nous, on le voit aussi les mamans avec les poussettes. C'est quelque part un petit peu pareil. Et, euh, et je pense que oui, pour les gens qui sont, qui peuvent pas, et qui ont du mal à se déplacer, c'est bien quand même d'avoir des adresses aussi le restaurant et tout ça pour sortir. Enfin. Oui, parce que c'est sûr que ça doit être le parcours du combattant. Donc c'est plutôt très bien que vous vous en occupiez. Merci. Voilà. Bon, alors on avance en avant. dit <rire> Ça ça va être la photo de toi voilà. euh, table Ah oui, ça c'est le euh, description. description du lieu. Donc euh... grand et aéré. Ouais et table adaptée au fauteuil. Je vais trouvé l'adresse exacte non. non. 67 000. Grand espace. Événements se déroulant dans ce lieu. Alors on va pouvoir parler des saucisses. <rire> eh bien le bilan est encore une fois très positif. Euh, on a recensé donc plus de 257 adresses. On est très content, un petit peu fatigué, mais surtout très contents, c'est ça, ça qui compte. Voilà, on a eu plein de volontaires, il y a eu à peu près une centaine de personnes. Je pense que tout s'est bien passé, il y a eu plein d'équipes, ils se sont mélangés, des personnes en fauteuil avec des personnes valides, il y a eu plein d'adresses de partager et les volontaires, toujours motivés, qui, euh, ce qui est appréciable, c'est qu'ils vont continuer cette opération, ce combat, ce mouvement, et ils vont aller recenser encore d'autres lieux accessibles, même si l'opération est terminée, ils vont rester dans, dans, le, dans, le vibe, ouais. dans la vibe. Et rendez-vous est pris pour l'année prochaine aussi. À voilà. Strasbourg. À Strasbourg ou dans la région Alsacienne. D'accord. Ou à Mulhouse. Colmar, Mulhouse. Mulhouse. D'accord.